tout le monde, nous y revoilà pour la deuxième partie sur Poké Park. Alors euh, oui, euh, à contre la date et l'heure, hein, ne pas s'en fier, il est pas du tout seul actuellement. <rire> On est en 2012 en plus, bah d'accord. Voyage dans le temps. Alors, démarrer. salut les amis, cachou démarrer. En fait, ça fait un moment que la, la date et puis l'or est comme ça, mais je m'en suis même pas occupé. nous dire voilà. Alors, je tenais pas ma manette dans le bon sens. Donc on en fait 46 minutes de jeu. une fois, ok. Est, euh, retrouvé coincé parce que euh, on, peut, on pouvait pas encore passer euh, sur le pont à cause de arco Donc, euh, tiens. bah tiens, pourquoi pas? On va aller voir. <rire> je sais pas s'il faut que je retourne en arrière, mais bon, non, on va courir. Tiens, plus vite. On flex mmh. tu veux pas devenir mon ami Ronflex non il est trop occupé à dormir je vais pas chercher des pokémon pour être leur ami je vois pas trop ce que je peux faire d'autre pour le moment une boîte ah oui je pense on était passé devant on n'avait pas foncé dedans c'était le début du jeu donc je savais pas. Non, hop, bon, c'est fait. alors non, là, je vais être obligé de repartir euh, au poké Poképark. Et il a plus rien c un cul de sac. On dit un cul de sac, hein, je pense, un hein, peu un cul de sac. Hein, mais... Ne cherchons pas à comprendre, hein. j'invente des mots des fois. Je peux pas foncer là-dedans Ah il était là juste pour déjà peine à sauter au début du jeu. Je viens si je peux passer là, non Je peux pas. Ah oui, foncer dedans. Il veut ouais. pas devenir mon ami hein Ouais, on y retourne. Donc là pour le moment je suis coincé, il faut que je trouve comment débloquer. Alors tiens, on va voir le panneau là. Zone végétale, une zone verdoyante et éclatante. Ok, bah ben, ça me donne pas plus d'infos que ça. Hein. <rire> Alors, Tiens, je vais regarder sur mon carnet mon carnet de route peut-être que ça va me donne plus d'infos apparemment non hein. on a juste ça j'ai combien d'amis tout ça c'est pas mal Au début on a combien euh, comme ça oh là là J'ai moi ça les gars, tout ce qu'on a trouvé. Ah, attendez, on va faire comme ça. 193 Pokémon, ok. Donc euh, je me rappelle à peu près de qui j'avais lui. Euh, lui, je l'avais pris aussi lui. Ceux-là, je les avais eu. Les trois là-bas, les quatre avec le bizarre, on les a eu. Ah, lui, par contre, je pense pas. pas le souvenir. Monzaï Oui je veux bien Cache cache Ok. J'aime bien je vois cache cache Je ne vais pas me cacher près d'un rocher Ok pareil. Oui lui on l'a pas fait c'est sûr C'était celui qui me manquait en fait il faut que je les trouve avant que. Ok. Ah. Je peux pas foncer dans la boîte. Pas par là. Mince. Ah j'ai mis. Où c'était caché Il s'est caché loin le Il a, il a dit qu'il serait pas derrière un rocher donc plutôt derrière un arbre Oh là là, Plus que 20 secondes Je vais trop loin là non Moi je peux pas y aller là, j'ai pas accès J'ai pas accès Ah il est là, il est là, il est là Ah oh, putain, moi c'était plus que 7 secondes hein super fort pour comprendre la vérité et hey, il était caché derrière un rocher <rire> soyons amis je suis sincère j'aimerais bien que mon tonton simulard revienne jouer avec toi là aussi je suis sincère ah bah voilà normalement je vais pouvoir passer donc je sais pas si ça va me débloquer mais simulard veut s'amuser Il faut que je les trouve euh, je pense ah ouais c'était là où j'ai eu des problèmes euh, avec la manette enfin de euh, pas, pas vraiment des problèmes de manette non. Mais... Ou la jouabilité était pas terrible. La petite cabane là-bas. Il là est à bas simulaire normalement. Tiens, là, là. Je le vois. Okay. Excuse-moi, je t'ai foncé dessus. Mm -hmm. Ah Et Je me suis trompé de bouton. <rire> Excuse-moi. Parlez j'ai quitté la zone enfouie parce que c'est plein de rochers là-bas. Mes aptitudes pour me fondre dans la verdure ne me servaient à rien. Par contre, la zone végétale est parfaite pour jouer à cache-cache. On joue à cache-cache, tu vas voir mes aptitudes. Ok, j'aime bien jouer au cache-cache. J'adore ça. Eh, J'espère qu'il n'est qu pas monté en haut là parce que.. Ah bah il est là <rire> Eh, C'était rapide. Hein eh bien, dommage dommage. Si tu passes par la zone enfouie, dis bonjour à ma famille. Donc là c'est bon. J'ai pas d'autres Pokémon à chercher, apparemment. Enfin pour le moment en tout cas. Sinon on l'aurait fait savoir. Donc je vais peut-être pouvoir passer au pont la là, où je la retrouve. C'est là. C'est là à gauche. Arco, tu vas me laisser passer, hein. Non seulement tu as participé à une attraction alors que c'est interdit, mais en plus tu l'as réussi. tu t'es complètement barré. Quoi, tu veux savoir où est Charmignon c'est pourtant évident auprès de maître Florisa. bref, de l'autre côté du pont, quoi. Tu veux passer Ah, je sais. Si petit pousse décrochait un super temps au secousse sprint, un temps qui lui ferait décrocher un bonus. Pour aller plus vite, appelons ça un temps bonus. S'il fait ça, alors, j'accepterai de te laisser traverser ce pont. C'est-à-dire que là, pour le moment, il va encore me laisser euh, coincé ici. Oh bah, il déteste courir, donc t'as aucune chance à... Ah. Faut que je trouve un tortipouce euh... Enfin, je sais plus, un petit pouf ou un pousse, j'ai pas fait de gâcher ma vie. C'est bizarre, j'ai pas vu euh... J'ai pas vu, ça. Non, c'est un petit pouf quoi. Ah, enfin, c'est des trucs euh... Je sais pas à quoi ça sert, ça, encore. Toutes les boîtes qu'on avait cassées, ben, elles sont revenues comme ça, mais il y a les trucs en boîte dedans, je sais pas quoi ça sert. Donc euh, apparemment il manque encore un Pokémon. C'est chelou ça. Si je reparle au Pokémon que j'ai déjà fait, je pense pas que ça va faire euh, quelque chose. Je pense pas que ça va nous faire avancer. Et regardez, y a attends, là-bas il y a un Pokémon. Moi, je peux pas y aller parce qu'il faut que y a je sur le coup. On dirait un crapaud. Je pas aller ici Je pas aller une belle et là j'ai vu lui là ah oh ouais il est trop bien ce pokémon en plus <rire> oh là j'ai foncé dedans bon oh, lui je l'ai pas fait tu veux me défies, yes quand ton nombre d'amis dépassera 20 reviens me voir non mais il est sérieux là j'en ai combien d'amis amis 11 j'en ai que 11 oh là là donc faudrait que je revienne le voir mais plus tard. Mais là je sais pas du tout où chercher là les gueules là du coup là. bon allez vas-y Je te parle la vie, le ciel là, quel endroit agréable Hum mmh, tu veux faire la course ouais, Allez Hé hey, hé hey, je ferai de mon mieux J'ai ici. Je vais t'avoir, je vais je vais t'avoir. Voilà. Ah, j'ai fait de mon mieux et pourtant j'ai perdu. Bah, c'est pas grave, l'important c'est de s'amuser. Bon, ouais, ça nous a rien donné de plus. On était déjà amis avec. Donc, euh franchement les gars je suis pensé je vois pas ce que je peux faire d'autre apparemment j'ai pas trouvé tout le monde ah j'ai cru que j'ai cru euh, tout à l'heure que ça allait me débloquer mais non hein, pas du tout tiens on va y avoir plus vu qu'on vu qu'on l'a depuis le début du jeu ah, il fait comme ça lui quand je pense ouais. Jean-Mignon a été enlevé par ce... parce que vous avez joué à l'attraction. C'est toujours pareil dans la zone végétale. Bon, on va lui porter secours. Arco et singe risque de te mettre des bâtons dans les roues. C'est déjà le cas, ouais. Bah, tu te débrouilles, hein T'es sérieux, là Ah bah, bravo l'entrée dedans. Hein je sais pas quoi faire, alors je ça, que je lui adresse sa parole, mais... nous donne tu parles d'un copain toi franchement là, je sais pas du tout quoi faire une auteur on l'a fait que nous deux vas-y on lui parle Ouais, là, je euh. ou sinon c'est qu'il y a un truc à faire actuellement avec ce genre de choses. Mais pour faire quoi À quoi ça sert ce bidule là Dites-moi dans les commentaires hein, si je trouve pas d'ici la partie suivante. Pour ceux qui savent, parce que là moi j'en ai aucune idée. Tiens, je vais te balancer ça dans la trouche. <rire> ça fait rien du tout. Ouais, ah, ça fait rien du tout. Voilà, il me ressort les mêmes choses que d'habitude. C'est Tortipous, ok. Je sais pas où il est, Tortipousse. On va aller voir. Comment il. Ah merde, je sais plus à quoi il ressemble Tortipousse en plus. J'ai un. J'ai un petit oubli là. Il y a, il y a tellement de pokémon que.. Tortipousse. C'est un Pokémon plante ça. Tortipousse. J'ai pas vu de tort qui pousse. Ah ici, ici, ici. Je crois que c'est lui. Là-bas, de l'autre côté de la zone végétale, il y a la place Union. Elle rue. là, j'ai tapé dans les et Elle roule toutes les zones du Poképark. Mais Monsieur Florisard a dit qu'il ne fallait pas sortir de la zone. Et il a fait fermer le portail menant à la place. Donc on ne peut pas s'amuser que dans la zone végétale. On fait la course. Oui. Ah bah ben, je pense qu'il me manquait lui alors. Alors c'est parti, je vais tout faire pour t'échapper. Eh attends moi. Hein. Ah. En même pas 5 secondes je l'ai eu. Ah tu m'as eu, c'était amusant, il faut qu'on le refasse. Non mais il est sérieux là J'ai trouvé un petit mais il s'est rien passé. Apparemment c'était pas ça qu'il fallait faire. Mmh. Mais je l'ai fait lui je vais, je vais. refaire un peu tous les pokémon que je croise là. On verra bien. Parce que là, je vois pas d'autre solution. pas du tout. Viens là viens la petite écurie, c'est bon, oui <rire> j'aime bien comment il voltige quand je fonce dedans. Bon, bah non, toujours pas. Je vais faire celui-là. Faut la course encore Je trouve que le cache-cache c'est plus marrant. <rire> ah pousse-toi toi, toi. es sur mon chemin. Pokémon, okay, mais c'est tout le Je vais vous regarder dans mon truc. Alors, oui. Stop de quelque chose. Énergie, spoil, tonnerre. Hmm. Euh. que ça veut dire ça euh, si je perds euh, au fur et à mesure ou si euh, Je sais pas on ira bien amis. Donc, amis, euh, pour le moment euh, apparemment j'en ai que 11. là bon un enfin, petit on a quand même avancé un petit peu on a eu deux, deux nouveaux pokémon Mais je suis encore coincé, il me laisse pas passer le harpeau, là. J'ai laissé les bouts de bois juste devant. Quelqu'un veut des bouts de bois. Je vais jeter ça dans la troupe. Ah, je voulais le jeter dans sa trouche. Bon, allez. La caméra à la copie. Bon, on me demande un duel encore. Mais le truc, c'est que je l'ai déjà fait, celui-là. Donc, je pense pas que. Eh oh, tu vas te calmer, lui. Un tas de tonnerre, Pikachu. Je sais plus comment faire. On se dedans, non. Ah oui, c'est là. Ah, J'ai pas bien visé. Ah si, c'est vous. Perdu. Oui, mais bon, moi j'aurais voulu que tu m'aides. m'aides pas du tout. parce qu'il y a une caisse qui est revenue je sais pas si ça va finir mais... Oula là et où t'as fini de courir mmh. donc là c'est la fameuse, la fameuse jouabilité euh, qui est très merdique par là bon, euh, Là, il faut aller tout doucement. Tout ça avec un justic ça aurait été mieux. Non non non Ah non, moi bah, j'y retombe pas. Hein. <rire> ça va faire comme l'autre fois On a, on a vérifié l'autre fois normalement vraiment j'ai rien à faire euh, là-bas. Il y aurait pas un passage secret par hasard que je n'aurais pas vu. J'ai foncé dans les arbres aussi parce que des fois il y a des trucs dedans. Ouais. B. Mais bon là on ne demande pas des b. Hein. C'est plus... Euh... Je sais pas ce qu'on demande en fait parce que... Enfin à part me faire des amis apparemment mais là j'ai fait tout le monde je, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre là c'est là où il y a le crapaud, là il y a lui mais il veut pas il veut pas faire de trucs avec moi parce que j'ai pas les 80 amis Tiens, pas trop il est mignon moi j'aime bien ce pokémon en plus fil à vie Voilà. Et en plus il dit bien quand mon nombre d'amis dépassera de 20. Donc si c'est 20 tout court, je sais pas si c'est pas ça. Ouais. Je suis embêté là. va fois que je sur internet pour me débloquer les gars. Là. Là je cherche, je cherche, mais je vois quoi Je connais pas du tout le jeu donc euh, donc voilà j'ai jamais joué à ce jeu là Et je vois pas d'autres pokémon euh, que j'aurais pas fait je pense dans les arbres ah mince j'ai trop sprinté Non, ça c'est pas le genre d'arbre où on peut foncer dedans avec les béquilles qui tombent c'est plus les arbres comme ça là sont là. voilà bien là toi ouais franchement les petits trucs que je ramasse là je pense pas que ça va me servir là pour passer à euh, recours je, je comprends pas trop ce qu'il me demande en fait Arco hein, bon. j'aime bien Arco mais là euh, mais là apparemment dans ce jeu là c'est mon ennemi Non encore une baie Non pas ce pas cet arbre là Je suis là non plus je pense ouais non ouais bon, je vais essayer de passer hein. je vais lui foncer dedans à mon avis ça pour le faire Et je peux pas lancer une attaque tonnerre par exemple je peux peut-être que je m'approche un peu plus genre ça lui fait rien du tout Et il y a un mur entre nous en fait c'est fait exprès Je peux pas foncer non plus. Alors, attendez, j'essaie de comprendre. Savoir où est Germignon Bah Germignon est de l'autre côté du pont, hein On l'a vu. C'est pourtant évident qu'on peut du mettre le hasard. Bref, de l'autre côté du pont quoi Bah oui. Ah je sais. Si Tortipous décrocher un super temps au second sprint, mais je suis allé voir Tortipous tout à l'heure déjà, donc je comprends pas. pas ce qui se passe mais il euh, y, y, y a un rapport avec euh, Tortipousse quand même bah, je vais retourner le voir je vais lui lance une attaque tonnerre il est où oui tu Tortipousse il est là ok ça lui a rien fait du tout quand je suis dedans ça fait pas quelque chose non plus alors voilà, je retourne du coup de lui parler c'est la même chose que tout à l'heure de comprendre mais là, je comprends pas peut-être qu'il faut que je pendant la course peut-être qu'il faut que ah ça y est je crois que j'ai compris pendant la course les gars peut-être qu'il faut que j'emmène vers le pont ah, je sais pas trop c'est bizarre quand même bah j'aurais pas dû y foncer dedans en fait on va refaire. On va refaire autrement. Oui, on refait. On va l'emmener au pont, on va voir ce que ça fait. Enfin, je sais pas. En fait, je peux pas vraiment l'emmener au pont, je sais pas quoi. On va voir. On va essayer ça. Hein. Du coup, je vais pas sprinter, vaut mieux vos par contre, il est pas la balle pour moi. Je sprinte pas. Sans sprinter, je suis sûr que je peux l'avoir. Hein. Il va vers le pont là, il va vers le pont Ça n'a m'a rien donné Enfin après je l'ai jeté euh, sur le pont quand même non franchement euh... j'ai écrit quoi là le secours sprint une, une course à plusieurs il faut 5 belles pour participer bah les gars j'en ai des belles hein c'est ça qu'il faut faire ça y est j'ai compris maintenant alors mais euh, du coup euh, j'ai 480 baies donc ça devrait suffire hein faut que je fasse comment pour les utiliser mes belles là alors il faut 5 belles pour participer ok mais euh... <rire> Mais je fais comment là du coup pour les, les utiliser je n'ai aucune idée d'un parler bizarre qui est juste à côté si tort du secours assez vite pour atteindre son score bonus arco a dit qu'il te laisserait traverser le coup alors il faut que, que Tortipousse fasse de son mieux. Dans une attraction, il y a un objectif à atteindre pour gagner qui est différent du score bonus. Comme ce score bonus est différent pour chaque Pokémon, tout le monde a sa chance en faisant des efforts. Qu'il soit accuidoulant. Et un Pokémon qui atteint son score bonus reçoit un tas de baies en récompense. Donc euh, oui, il y a bien un truc avec Tortipouce, hein. J'étais en train de me dire si tous les habitants de la zone végétale s'amusaient dans l'attraction alors peut-être que Monsieur Florizard nous donnerait la permission d'y jouer. Tu peux concourir aux attractions avec Pikachu mais aussi avec les Pokémon qui sont devenus tes amis. En plus tu peux gagner des baies supplémentaires en dépassant le score bonus de chaque Pokémon. Tu veux jouer au Succoo Sprint Bon jamais vais mettre oui. Ça fait que ça En plus, on l'avait fait déjà. C'est mais euh... je sais plus si on avait pas avancé plus que ça. Oui, hein. même que c'est très sportif. j'avais gagné, le quoi Rekure Louise secondes. Bonus atteint. et eh, regardez, j'ai accès à des Pokémon là, que j'avais pas. Avant. Bon, on bah, va faire ça. J'ai lui et lui. Et puis j'en ai d'autres là-bas aussi. Bon bah, euh, bah on va faire ça. Ça se trouve faut que je fasse tout le monde. Oh, putain, on finit pas y arriver. Hein. Attention je vais sauter en même temps hein, donc euh, ça fait un bruit. Et en plus j'ai un torticolis alors ça m'aide pas trop ça. Ouais je suis rapide <rire> 7 secondes j'ai battu mon peuple. Bah voilà le Choix du Pokémon, je vais changer de Pokémon. On va tous les faire. Est-ce pas le moment de dormir Quelque chose Go go go, go go go go go Non non je suis Ah trop... oh, merde, j'ai pas réussi là Oh zut J'ai réussi j'ai pas réussi là, j'ai cru. J'ai pas réussi Ah si j'ai réussi Mais non mais il y a, a l'autre qui, qui m'est passé dedans aussi. Bon. Je vais faire un autre tour. Et puis c'est vrai j'ai un torticolis les gars, j'ai une trempe là à l'épaule droite. Je me suis réveillé comme ça euh, ce matin. Pas très agréable. Go Oh, oh il va pas vite lui oh. Il y a ce picot derrière oh là, Mystère, il a faim de a failli me dépasser en' oh. oh, c'est fortif Bon hein. oh, j'ai gagné des baies encore Ouais, Pokémon ok, mais... Je sais pas si ça arrange trop mes petites douleurs là, mais... Moi quand je vais jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout. Alors il me reste lui, mon Warfreaks, moi et Tortipousse. Je commence à être essoufflé. On n'est pas premier mais il est content quand même. Donc là je vais fort sur mon épaule là donc ça, ça c'est un petit peu échou quand même. Enfin, ne m'aide pas trop. Alors, choix du Pokémon. On va tous les faire pour être sûr qu'on passe après. Enfin, un peu plus sûr. de manger c'est parti, vous pourrez oui on est premier, on est premier c'est bon Coucou. nickel je saute hein, je vous jure hein. quand je cours je saute moi il n'y a pas la face cam donc vous pouvez pas voir mais je, je saute, je fais le congou alors attention Allez, encore deux fois, plus bizarre quand ils poussent. En plus, ils ont quatre pattes, donc ils devraient aller plus vite. Go Allez, allez, allez, allez, allez, allez on... Ah oui c'est même si on n'a pas eu euh, que le il passait avant Je suis deuxième Choix du Pokémon Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose hein, ce que je fais mais... Let's go Ah normalement après c'est bon quoi. Oh. Ouais, je suis parti un petit peu retard je crois. <rire> Tiens le singe là Oh, oh merde Troisième Ah ça m'a réchauffé hein Ah j'espère que demain que de en rêver tu pu plus Tortipolis euh, là parce que ça du mal alors arrêtez on a assez fait là hein tortipousse a atteint son score bonus Arco devrait te laisser traverser le pont Ah bah voilà Pour vite rejoindre bienvenue. En fait si ça se il fallait il fallait que je fasse que pouce, je m'en doutais un peu mais bon, bon pour être sûr, j'ai fait tout le monde. Je me suis un petit peu maltraité l'épaule mais bon. Là je peux pas essayer, tu dégages. Quoi Tortipousse On parle bien du même Bah oui je pense oui. Il a atteint son scar bonus sur ce coup Sprint. Oh, quoi encore Je suis pas du tout jaloux. Va pas t'imaginer qu'en fait j'adore ce coup de sprint. Ou que moi aussi j'aimerais atteindre mon score bonus. Allez, pas, pas, salut Ça y en on a réussi les gars. Enfin On peut passer. Alors, bon. Tu vas devoir euh, chercher euh, de nouveaux Pokémon C'est quoi ce truc? Une baie est dessinée. Ok. Une vaude d'armes, je pense. Rien de plus. Bon, en tout cas, par là, il n'y a rien. Il va falloir poursuivre tout droit. C'est-à-dire ici. Oh, regardez qui, qui voit là. Et toi, t'as l'air de courir vite! Mais tu sais te battre Fais un duel avec moi. Si tu gagnes, je te laisserai passer. Oh, vous êtes sérieux là, bloqué partout Pas le temps d'hésiter, je commence. Ah, j'ai mal visé. C'est d'une pipe. Tiens. D'un bon coup. Après je pense qu'au fur et à mesure du jeu, en avançant ça va être de plus en plus compliqué là, c'est assez rapide. Quoi ouais, j'ai perdu J'ai mis ma parole en jeu alors je te laisse passer. Si tu veux, moi. Si tu veux voir Monsieur Fleuzer, prends à gauche. Il y a un portail, demande à Kradopo de t'ouvrir. Kradopo, c'est le crapaud qu'on voyait de loin tout à l'heure. Allez salut, moi je vais m'entraîner pour pouvoir te battre la prochaine fois. J'espère qu'on pourra se refaire un duel bientôt. Ah je suis amusé avec le gros singe Mais Je suis pas encore mieux avec Arco. C'est tu de devenir Mon ami Eh bah ben, regardez il y a aussi euh, Un cune, euh Non pas un cune autour, comment il s'appelle Ah je m'en rappelle plus, Capucin C'est Capucin, le singe Bon on va se le faire Tiens <rire> J'avais envie de te foncer dedans avant et tu ne devineras jamais, j'étais toute folle et j'ai foncé à toute allure dans un arbre blanc. Et tout d'un coup, il y a une bête qui est tombée. Oui, je sais, euh, je sais, euh, j'ai découvert ça aussi. J'étais toute contente, tu devrais essayer. On fait la course Yes si tu veux. Alors, attrape-moi. C'est rapide. hein. Je te le Tout toi, mystère, là, tu gênes. Je m'occuperai de toi après, t'inquiète trop C'est bon, je eu. Ai Donc, faut que tu me rappelle aussi que quand j'aurai 20 20 amis, il faudra déjà voir le Pokémon de tout à l'heure. Moi, hein, j'ai perdu. Tu, tu veux bien que mon ami, je viens parler à mes sœurs. Comme ça, toutes les capuins du poképark Park seront tes amis. Yeah. Ah c'est euh, l'évolution ça. Ah, J'ai vu. Tiens, il est là. J'aimerais bien participer à l'attraction de Florizard. Je vais te dire comment gagner. En fait, si tu sautes un peu après que la liane soit au plus bas, tu peux améliorer ton score. J'ai hâte d'essayer. Ah très bien, je cherchais... Quelqu'un a affronté Faisons un duel Ouais, c'est ceci. Alors, le y Alors, Par contre, pour toucher le bouton A et tout, c'est pas très pratique, mais bon. On a encore deux coups, les gars. Aïe ah, Il m'a acheté des pierres Parce qu'en fait je dirige avec le pouce euh, les... les touches euh, pour avancer faire le... avancer le Pokémon Mais le bouton A est juste à côté, donc c'est pas très pratique Parce que moi j'ai besoin d'appuyer faire... sur les deux en même temps en fait Donc c'est pour ça ça aurait été mieux avec une manette, enfin une manette euh, normale quoi. Bravo, tu es fort, soyons amis Bah lui, c'est fait, et lui il est un mystère. Enfin c'est incroyable tout le vert dans cette zone végétale. Mais on dit qu'il existe quelque part dans ce Poké Park, une zone couverte de fleurs. Oui, puis en plus, il n'y a pas de déchets. Hein, euh... C'est pas comme chez nous, hein, sur la planète bleue. Et il y en a même une très rare qui fleurit là-bas. Tu sais quoi Moi, j'aime bien jouer à cache-cache vous un cache-cache. Yes. Bon, je vais me cacher. Alors, c'est pas un Pokémon qui aura le corona. <rire> cherche une fleur rose. Trouve-moi. Hein. faut que je cherche une fleur rose. Il ouais, y en a devant moi. Faut de ma gueule, là. C'est rose, ça. Je vais pas les prendre hein. non mais en fait c'était un cache cache okay. Eh, <rire> ah oui. hey, il est trop bête en plus il, il faisait le quand oh, je passais devant <rire> trop facile et pourtant je suis contente que tu mets oui. ouais, ouais, ouais. très mal caché hein. mais je... je sais pas pourquoi il me parler de... de fleurs roses je crois qu'elle voulait une fleur Là, on les a tous fait. Il y a un petit Pokémon là-bas, c'est écrit. Un Piafabec. J'ai déjà un Piafabec. Stop, plus un geste, toi là. Tu veux sortir de cette zone Interdit, pas possible. Encore C'est Maître Florissard qui l'a dit. Quoi encore De toute façon, le portail est fermé. Alors, en t'arrêtant ici, je t'épargne une course inutile. Je suis sympa, Il hein sérieux là bah moi je veux bien faire la course hein du coup On va devant Placignon, le centre du Poképar qui relie les 5 zones entre elles On va fouiller un peu les alentours les gars Je suis pas passé par là encore Ah voilà, pas du coup Quoi ouais, Tu veux rencontrer le maître Florizard c'est interdit d'ouvrir ce portail et encore plus pour quelqu'un de louche comme toi, je suis pas louche moi mais bon, Ainsi. Ah, j'en ai un si. j'ai faim là si tu m'apportes 200 baies, je vais bien t'ouvrir, Moi bon, j'en ai plein de baies. oh tu as 200 baies ah bah j'en ai 1230 c'est écrit en bol. regardez parce que là avec la caméra on voit pas trop, voilà c'est écrit là, en bas à gauche je les ai alors, par laquelle je vais aimer Tu serais pas l'ami du Pokémon qu'on vient d'amener Germignon Bah, si. Tu veux, tu veux aider ton ami C'est émouvant. Si c'est comme ça, tiens, je te rends 170. Ça te surprend, hein Pas besoin de me remercier. Si je mangeais 200 baies d'un coup, je me rendrais malade. Bah, ça, c'est clair. Mais après, t'auras pu faire un stock, hein, mon gars hein. Allez, je j'étouffe le portail. Bon, allez, je t'encouragerai en, en secret. Ah, en fait, puisque tu m'as donné ces baies, je vais te donner un conseil qui pourrait te servir en duel. Quand tu te bats, tu peux éviter les attaques ennemies en te déplaçant sur les côtés. Mais ça, je le sais, ça, il est fou. Alors, tu le savais Bah oui, je le savais. Mmh, ok, bah, je sais, je sais, je sais. Je regarde si j'ai pas zappé des Pokémon. Est-ce que c'est bon On hein. peut y aller. Franchir le portail. Oui. Donc nous voici arrivés dans une nouvelle zone. Ah, j'aperçois un, un bout de floriseur là-bas. On va peut-être faire une petite sauvegarde pour nous voir. Et Après, on y va. On serait pas éviter de me refaire tous les sprints. Non, on continue encore un peu les gars. Allez, go Merci d'être venu Qui es-tu Tu veux que je libère Germignon? Tu veux sauter ton ami tu veux, tu veux sauter ton ami Tu veux sauver ton ami Pff, écoute moi bien. C'est vous qui avez commencé par briser la règle. Si je ne vous punis pas, les autres vous imiteront, et la zone végétale sera en danger. Si tu veux vraiment que je libère Germignon, défie Kradoko et Piafabec à qui j'ai donné Ordonner de monter la garde. Et balai. Ok, bah, je les ai croisés tout à l'heure. Si tu y parviens, j'accepterai de t'écouter. Tu peux parler à mignon ou quoi Merci d'être venu. Je savais que je pouvais avoir confiance. Mais Florizard a l'air d'avoir ses propres raisons. Donc, les gars, on va y aller. Florizard. Mais je reviens Est-ce que je peux faire le tour là au bon je Non je peux pas. C'est fermé. C'est fermé, c'est fermé. Et là ou là aussi bah, Je regarde. Hein. Je regarde partout. Hein. Oui, on est retourne. Toi, j'ai besoin de toi. Quoi, Maître plusieurs t'as dit de te battre avec moi Dans ce cas, pas le choix. Je me mettrai mon cœur dans ce duel. Et c'est classe comme phrase. On fait un duel Yes. Ça va être euh, rapide. Hein Alors, viens, on garde. Oh, bah, en plus, il a que deux cases. Je suis dire que je t'ai rendu tes belles et que je t'ai expliqué des trucs il y a vraiment des gens qui savent pas se tenir se retenir quand même. <rire> quoi c'était la moitié de ta force hmm. peut-être que l'autre va venir il cherche des adversaires forts ah c'est 14 j'adore ah oui par contre il faut retourner euh, en arrière pour, euh, pour, le, pour aller le battre dans, le, dans la zone précédente si tu alors piaf avec c'est par là non oui c'est le petit bout là qui dépasse là t'essayes d'aller à la place d'union quand je dis non c'est non oh quel têtu un hein, mais tu t'as dit de me défier moi tu te trompes il ne parlait pas de moi mais ici mais de mon petit frère, quelque part dans cette zone. Il y a une place avec de grands piliers ronds. Oh non, mais je l'ai déjà fait ce piaf avec là. Oh, tu, te moi, tu te fous de moi là. Mon frère était. Mon frère doit être là-bas. Va le chercher. Il dit sérieux, je l'ai déjà fait son frère. On, on l'a déjà fait. On va faire un sécateur. Tiens, je vais voir un sécateur. Et on va refaire le piaf avec hein, où parce le tour Coucou. Je veux juste me battre contre des Pokémon forts. Par exemple, quelqu'un comme toi. Yes, yes. Que dirais tu dans Noël Bien non. Regarde Vu qu'il est plus grand que moi et tout, j'ai cru qu'il allait dire l'inverse en plus au début. Ah j'ai loupé ah, il, est, il est un petit peu plus fort que l'autre hein, celui-là. Hein. Je vais trop tôt là. C'est bon. Tu es fort, j'aimerais être ton ami. Je cherchais justement quelqu'un comme toi. Il y a d'autres adversaires puissants dans la zone rocheuse. Yes. puis si j'adore un oh, Je que te fonce dedans. Oui, j'avais envie. Mmh. <rire> bon, on va faire le et là, on l'avait déjà fait, mais... Tiens, il est cool là. Je pas, euh, On n'est pas encore un non. Personne peut battre mon record au secours sprint, mais je me re, retiendrai d'y courir tant que Maître Fraser l'interdit. Quoi, tu veux faire la course Yes. Voilà, il me demande en Ok, je suis bon à la course. On va faire plus avec après. Un petit peu foncé sur Pijaco en même temps J'ai rien à te dire, t'es rapide dis donc et ton sprint à la fin, c'était pas pour rigoler hein Je comprends mieux hein, que tu oses te rebeller contre Maître Florizar Voilà, donc reste ouais, le café avec ouais, C'était pas par là, hein. plutôt par là-bas, il y a tout un pour. il y a les plateformes, là, mince. On va faire le tour. Je ne suis peut-être pas obligé de le refaire, mais Tiens, il y a Wistikram, on l'a pas fait, Wistikram. Je veux devenir plus fort, j'ai bien envie de te défier. Pas ton nous enlevé. Ouais, en fait, euh, ils ont rajouté des Pokémon euh, entre temps. Super, allez bien. Avec de casse, c'est vite fait. Vachement fort. Il paraît qu'il y a plein de Pokémon forts comme toi dans la zone ardente. J'aimerais bien y aller. Si on se retrouve là-bas, on se battra à nouveau, ok Si tu veux. Et si tu réussis à me battre Je te présenterai à mon grand frère. Euh, donc on cherchait... Tiens Ah regardez, là-bas il y a un Magica. Peut-être que je pourrais aller dans l'eau tard. Euh, ah voilà, c'est là-bas. C'est là-bas qu'il y a très faible. Comment Maître Fleurizard t'a dit de me défier en plus, je crois que j'ai mis pas pied sur le dos, il est direct. Il a vraiment toute confiance en moi. Alors, tu veux faire un parcours Bah oui, allons-y. Bien, prépare-toi. Le défi du parcours consiste à atteindre des Pokémon inverse dans le temps En Par contre, vous ne faites pas le coup de me faire grimper sur les trucs, un petit. Rejoins-lui en sautant. Si tu tombes, tu peux... Retenter ta chance, tant qu'il reste du temps. Non mais sérieux là Ils vont me faire grimper la tchèque Oh non Bon bah, faut le faire. Hein. Ça va, il est pas allé jusqu'au bout. Oui. Ouais. <rire> Ouf. J'ai honte. J'ai échoué à faire ce que Maître Florisa attendait de moi. Et dans ce cas, je n'ai plus qu'à devenir ton ami. Ça c'est fait, on va pouvoir y retourner là-bas. Oh. J'ai combien d'amis là en fait Aïe, ma tête. Alors, 20. Ah, attendez, avant de, avant d'aller là-bas, il que je retrouve le Pokémon Philali, Fi... je sais plus comment il s'appelle. On va se le faire lui. Je le retrouve là normalement ouais il est, il est là bas oui j'ai 20 amis maintenant on peut on peut on peut on peut combattre oui est you. <rire> dis donc tu as beaucoup d'amis j'aimerais bien faire la course avec toi faisons la course Yes. alors commençons je pars devant et après on va retourner voir florisa mais euh... avant, on fait ça On n'a pas pour longtemps Eh, hey, il va vite, hey. Oh Eh, hey, attends-moi Ouais, il est fort, lui Il est fort, lui Les gars, là, je vous ai dit, ça va commencer à se compliquer, là Je m'en doutais bien mal le pouce <rire> il est dur il est dur il est dur il est dur il est dans un coup de sac là on va y arriver on va y arriver on va y arriver on va y arriver on va y arriver on va y arriver, va y arriver, va y arriver, va y arriver non oui j'ai Ouh, Ouh c'était chaud ça se complique là ça, ça y est tu m'as attrapé j'aime vraiment faire la course avec toi il faudra le refaire, soyons amis. Voilà. Là, il y, y a quoi Une bête. Ils ont mis des baies, entre temps. Donc, on va retourner voir Floriza. Voilà. Il est là, le tronc. Mais avant de revoir florisa les gars, on va sauvegarder. On va se retrouver à la troisième partie. Ah, je vais se garder là, là. Juste devant Hop. Et voilà on se retrouve Pour le prochain épisode les gars